Dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer un peu la structure interne des index pour que vous compreniez mieux comment cela fonctionne. Donc, je ne vais pas vous montrer tout, je garde des informations supplémentaires pour d'autres vidéos, mais déjà j'aimerais vous montrer une base de compréhension de la structure de l'index. Pour cela, je vais prendre une requête très simple, un select étoile sur ma table contact, WHERE NON est égal à quelqu'un. Ce que je peux vous dire, c'est que la table contact a un index clustered sur la clé primaire, sur le contact ID. Ensuite, nous avons un index non-clustered sur le nom. Il y a donc de fortes chances que je vais utiliser ici l'index sur le nom. Regardons le plan d'exécution. Je viens de faire un contrôle L. J'aurais pu aussi appuyer sur ce bouton dans la barre d'outils, afficher le plan d'exécution estimé. J'augmente un petit peu la taille de mon plan. Nous avons bien une recherche d'index non clustered sur Nix ContactNom, qui est notre index sur le nom. Ça, c'est logique. Ensuite, nous avons une opération de boucle imbriquée. Et nous avons ce qu'on appelle une recherche de clés dans l'index clustered. On appelle ça aussi un bookmark lookup c'est une recherche dans la table, parce que nous avons fait un select étoile ici, et donc nous trouvons le nom à cet endroit, mais nous avons besoin d'aller récupérer d'autres informations dans la table pour afficher les colonnes qui ne sont pas dans l'index, d'où la recherche de clés. Comment cette recherche d'index dans XContactNom se fait-elle Allons jeter un coup d'œil sur les informations de l'index. Je vais pouvoir utiliser une vue système de catalogue qui s'appelle 6.indexes. Je dois lui envoyer l'id de la table, ce que je vais chercher à l'aide d'une fonction système qui s'appelle objectID, auquel je passe le nom de la table. Je suis bien dans la bonne base de données, ça c'est important. Je m'aperçois que j'ai effectivement trois index. L'index qui porte toujours l'id 1 sur index id 1 qui est l'index clustered. Ensuite, nous avons l'index id 6 qui est un index non-clustered, et un index ID 12, qui est un index non-clustered, manifestement sur l'email. Je vais donc garder en mémoire que mon index nix-contact-nom porte l'identifiant interne 6. Ensuite, je vais utiliser une fonction qui s'appelle 6 dmdb database page allocation fonction qui va me retourner les pages qui composent l'index qui m'intéresse. Je vais donc lui envoyer d'abord, en premier paramètre, le nom de la base de données, Deuxième paramètre, l'identifiant de la table, donc l'object ID. Troisième paramètre, l'ID de l'index, j'ai donc bien 6. Quatrième paramètre, l'identifiant de la partition, si cette table est partitionnée. Ici, je mets nul pour avoir toutes les partitions. La table n'est pas partitionnée, de toute façon. Ensuite, detailed, c'est le type d'affichage. Si j'exécute cette requête, que j'ai modifier ici dans le select pour que ce soit bien lisible, alors vous trouverez cette requête le temps que je la pose après la vidéo sur mon GitHub, je montre l'adresse, ici sur GitHub rudy brucher tsql-script, et ensuite vous allez chercher dans Database Metadata, Check Allocation. Vous avez des requêtes qui utilisent des commandes dbcc et des fonctions SQL Server pour retrouver l'allocation dans les pages de nos objets. Donc j'exécute. J'ai ordonné le résultat pour que ce soit un petit peu plus clair. La première page que nous voyons sur la première ligne, c'est une page d'IAM, c'est-à-dire Index Allocation Map. Lorsque SQL Server structure une table ou un index, il doit structurer ses données dans une suite de pages, mais il faut bien une page d'allocation qui indique à SQL Server dans quelle page se trouve l'index. Donc cet IAM, c'est la table d'allocation des pages pour cet index. Deuxième ligne, nous avons le niveau numéro 1 de l'index. Un index, c'est une structure en arbre. Elle a donc plusieurs niveaux, comme ceci. Ceci est le niveau 2 dans notre exemple, sur cette image, niveau 1, niveau 0. En fait, les feuilles de l'index qui sont toujours au dernier niveau sont comptées dans l'autre sens, ça c'est toujours le niveau 0. Ensuite, tout dépend de la profondeur de notre index. Plus on a de valeur, plus l'index va devoir créer des niveaux intermédiaires et donc plus on aura de niveaux et plus on aura un nombre de niveaux euh, élevé. Dans cette image, nous avons le niveau 0, 1 et 2. Donc le niveau le plus élevé sera toujours la page d'entrée, qu'on appelle la page de racine. Et il y en aura toujours une, c'est un seul point d'entrée pour faire la recherche dans l'index. Ici, comme je vois que j'ai le niveau 1 et le niveau 0, cela veut dire qu'il n'y a pas assez de valeurs dans la table pour demander plus que le niveau racine et le niveau feuille. Il n'y a pas de niveau intermédiaire. Donc je sais que la page qui est la 768, devant il y a 1 parce que c'est le numéro du fichier de base de données, mais comme je n'ai qu'un seul fichier de base de données ici, tout sera dans 1, et donc dans la page 768, c'est-à-dire la 768 e page dans le fichier de données, ce sera ma page racine de mon index, elle est au niveau 1, donc je retiens 768. Je vais ensuite utiliser une fonction qui est très nouvelle puisqu'elle date de SQL Server 2019, qui va me montrer des informations sur cette page, c'est bien ici la 768. J'appelle cette fonction ainsi, je dois lui envoyer en premier paramètre l'identifiant de la base de données, en deuxième paramètre le numéro du fichier, troisième le numéro de la page, et puis un mode d'affichage. Je ne vais pas avoir beaucoup beaucoup d'informations. Je saurais effectivement que c'est bien une page. J'ai filtré les informations, mais si on fait un select étoile sur cette fonction, on va avoir pas mal d'informations intéressantes. Dans quelle partition Est-ce qu'elle est chiffrée Est-ce qu'elle a des versions Combien il y a de slots à l'intérieur etc. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est de voir le contenu de la page. Et pour cela, j'ai toujours une vieille commande dbcc non documentée qui s'appelle dbcc-page, à laquelle, entre parenthèses, c'est important les parenthèses, je vais envoyer le nom de la base de données en premier paramètre, ensuite le numéro du fichier, ensuite le numéro de la page, et puis un mode d'affichage qui est 3 ici, qui est le mode d'affichage qui, autant que possible, va me fabriquer une table avec le résultat. Alors on essaye. Voici le contenu de cette page. Lorsqu'on fait une recherche dans un index, on va entrer dans cette page, et puis on va chercher, puisque les données sont ordonnées ici, quelle est la zone dans laquelle on va trouver notre nom. Revoyons notre exemple, Bossy, j'entre, je prends ici mes clés, et je vais me situer là où Bossy devrait se trouver, c'est-à-dire entre barbier et berger, et j'aurai une information de page enfant. Je sais que tous les noms entre barbier et berger se trouvent dans la page 482. Allons-y. Donc, je regarde le contenu de la page 482. Je vois qu'il y a pas mal de barbier. Est-ce que j'ai un bossy Il est là. Et là, notons quelque chose j'ai son contact ID. On voit qu'il y a, parmi les clés de l'index, il y a deux clés d'index ici, on voit qu'on a contact ID en deuxième partie. Alors C'est un peu étrange, parce que si on regarde l'index, on voit qu'on n'a stocké que le nom dans l'index, comme clé. On n'a pas de colonne incluse. Donc on veut un index avec seulement le nom, mais on obtient aussi le contact ID. Pourquoi parce que c'est la manière de retrouver la ligne dans la clé primaire, qui est l'index clustered. Lorsque vous avez un index clustered dans une table, et je vous renvoie à une autre de mes vidéos sur ma chaîne YouTube, qui indique ce que c'est qu'un index clustered, suivez-la, c'est très important. Donc maintenant, mon index non-clustered référence une clé d'index clustered, en fait une des clés primaires de la table, ce qui donne la référence à la ligne pour aller chercher les informations. Donc pour arriver à Bossi, j'ai descendu l'arbre. J'ai fait comme ceci. Je suis rentré ici. J'ai fait une première recherche. On m'a donné l'adresse de la page fille. Donc là, il n'y a que deux niveaux. Je n'ai pas ceci, par exemple. C'est plus représentatif comme ça. Je suis entré à ce niveau. On m'a donné l'adresse de la page fille. J'y suis allé. J'ai regardé à l'intérieur et j'ai trouvé Bossy, Maintenant, j'ai une référence. Je sais que c'est l'ID numéro 22. Et si vous regardez le plan d'exécution. Nous avons fait cette première partie, on a fait une descente dans l'index, et vous voyez la flèche bleue qui descend, qui indique que c'est une recherche dans l'arbre. Maintenant, je vais passer ici, et je vais devoir faire une boucle, c'est-à-dire une seule itération de la boucle, puisque j'ai qu'un seul Bossy, mais si j'avais plusieurs Bossy, il faudrait que je fasse plusieurs recherches de clés, et voilà pourquoi ça s'appelle une recherche de clés. Je sais que Bossy, c'est le contact ID numéro 22. Donc il me reste à aller chercher dans l'index clustered, c'est exactement ce qui est indiqué ici. Pourquoi Parce que je fais un select étoile, il faut que j'aille chercher dans ma table les informations supplémentaires. Donc maintenant, on voit ce que c'est qu'une recherche dans un index. On fait la recherche dans l'index, on trouve une référence et ensuite on fait une recherche de clés. Cette deuxième partie s'appelle un bookmark lookup, la recherche à partir d'un bookmark, d'une marque, des informations supplémentaires dans la table. Essayez de deviner maintenant combien on a lu de pages dans la base de données. On va le voir en exécutant la requête et en regardant les statistiques d'IO, d'entrée-sortie. Autre chose qu'on a vu aussi dans d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube que je vous invite à regarder. Devinez combien de pages pour obtenir Bossi. Regardez bien le plan d'exécution. Regardez le nombre de résultats. Combien de pages Eh bien, 4. Parce qu'effectivement, nous avons notre première recherche d'index dans NixContactNom, la page de racine plus la page feuille, ça fait 2. Ensuite, notre recherche de deux clés, la page racine de l'index clustered, plus la page feuille de l'index clustered qui contient les données de la table. Ça fait donc 4 pages en tout. Voilà, j'espère que vous comprenez un peu mieux l'indexation, je vous encourage à suivre ma formation sur Linkedin Learning qui est dédiée totalement à l'indexation dans SQL Server, ce qui vous permettra de faire de l'optimisation de vos requêtes et de créer des index pertinents. Et eh ben, je vous dis à bientôt, merci d'avoir suivi cette vidéo.